Nabéra tu là moins dix degrés c'est dix degrés en bas zéro mais au de moins Bon, au assez si moins, bon c'est si plus. Si, il chiffre là, il dit la qui bonjour, allié, et t'es qu'un manusquin, de 10 degrés. Laissez. Manusin. 5 degrés below 0. 15 degrés plus 10 degrés égale moins 5 degrés. De 10 degrés, température A monter. degrés et doué, de 15 degrés. Pour mon bas c'est 5 degrés, c'est moins 5 degrés. Naples, température mm. alarm de ge, si, de on okay, si, the rain has plus. Oui, ça, et un zéro Bon, gauche, c'est... Et si moins, on doit... plus. C'est... Et devant, je Dis la qui bo zéro lié. Monte descend, c'est sa température à fait. L'ité 15, 15, monte 10, égale moins 5, 5 degrés 0, 0. zéro. 15, plus 10, égale moins 5. Les étapes ainsi plus gros, c'est plat. Deux dix degrés, température, à monter. Moi, quest degrés que monter, quinze, au que zéro, lever 0, lever Degré au Zéro, c'est moins cinq Degré Nablis la terre mon moins zi. Degré, c'est dix degrés en bas zéro numéro et un signe les... C'est moins souviens et plus. Les gagne zéro là, mais Bord, gauche, c'est haut, c'est, c'est droite, là, c'est 5 C'est qui devant chiffre, dis qui côté? Bose ou Monte, descend. C'est sa température a fait. L'été, manus 15. Les montées plus 10, les vignes moins 5 degrés, 5 de. degrés, il est au zéro, moins 15 plus 10, c'est égal à moins 6. 6. Résultat, principe, si. chiffre qui pigoua. Le 10 degrés température à monter. Moins 10 degrés, doit monter 15 degrés de pour le rivet 0, 0. Moins 15 degrés, doit monter le 15 pour le réverser, 0. 5 degrés de de en bas, 0. C'est moins 5 degrés, oui. na plus de température On a plus de Mon on La moins degrés, c'est degrés, on 0 de 0 on en plus, les sages nous Bon, c'est, c'est, bon, c'est, bon, c'est, c'est, c'est, c'est, qui bozé au allié, montez, descendez, c'est ça, t'en à faire. manus, 15, il de 10, égal, moins 5 degrés, 5 degrés, bilosé, moins 15 plus 10, égal, manus, 5 Résultat point si tu pigos de 10 degrés températifs, mon père Manus 15, besoin 15 degrés pour le river sous zéro. Comment faire 15 degrés pour le sous zéro et cinq 5 degrés. En bas zéro. Mm -mm. C'est 5 degrés. C'est yeah. mm. mm. moins 5 degrés. C'est moins 5 degrés. La terre température. See the c'est see the key in base zero. But who I can see the thunder? Where's the key Bosez au assez et si au droit là, c'est le simple. Si devant Chifla dit à qui bossez au allié, montez, descend, c'est un sa a fait les manus. 15 degrés, de montées, 10 degrés, l'égal, moins 5, 5 degrés, 0, moins 15 plus, 10 égale moins 5. Et c'est qui devant la planche, c'est là. Le 10 températures à montée. Moins 15 degrés, moins les 15 degrés pour monter, pour arriver sous 0 degrés. 5 degrés en bas, 0 C'est moins 5 degrés liés, 1. La The temperature, the temperature, the temperature, moins temperature, the temperature, the temperature, the temperature, Un plus. Lisa zéro. La Bon, c'est zéro. Moins. On va dire, c'est plus là. Si... Et devant bon, chiffre là. Dit là qui boze allié. L'été moins 15. L'été 2, 10. L'été moins 5. 5 degrés 15 plus 10 égale. Moins 5. Résultat. Pensez qui go chiffla moi sept, moi quinze. Eh, quinze, quinze. moins 5 degrés liés